Eh bien Bonsoir à toutes et à tous pour cette nouvelle émission dans le cadre du centenaire du Parti communiste. Ce soir, un centenaire peut en cacher un autre, ou même un autre si on le considère au plan double, puisque un centenaire peut cacher un bicentenaire, en l'occurrence celui de Friedrich Engels, aujourd'hui donc le 28 novembre 2020, écho au 28 novembre 1820. Et comme, évidemment, ce sont deux sujets qui ne sont pas tout à fait extérieurs et étrangers les uns aux autres, on a donc décidé ce soir d'avoir un temps de réflexion autour de Engels. D'abord, vous signalez quelques, quelques éléments. Première chose, c'est que je vous parle en ce moment depuis l'espace Limeyer, le siège du Parti communiste français, qui euh, donc, euh, devait accueillir plusieurs expositions en 2020. Parmi celles-ci, une exposition d'affiches organisée par la Fondation Gabriel perry tant ans d'Histoire de France et du PCF sur les murs. Donc, cette exposition a été montée et désormais, les, les émissions que, je, que nous présenterons eh bien, seront tournées euh, devant euh, une de, de, de ces affiches. Nous tournerons à chaque fois-là cette l'affiche prévue de présentation générale de cette exposition signaler également que cette exposition numérique a été l'objet d'un catalogue qui lui donc a été publié donc dans les librairies qui viennent de rouvrir ou même parfois dans certaines fédérations qui ont pu en faire une acquisition collective vous pouvez donc acquérir cet ouvrage ou par le site de la fondation Gabriel Perry donc dont le titre se trouve derrière moi alors pour revenir plus directement à Engels peut-être signaler euh, quelques publications, d'abord euh, celle euh, de l'humanité de ce week-end qui réserve plusieurs pages euh, à ce bicentenaire. Donc, je vous signale donc voilà l'humanité humani autour d'Engels. Vous signalez également euh, le, le petit ouvrage qui s'appelle Découvrir Engels, qui est donc un recueil de textes d'Engels de, issus donc de la euh, commenté, ensuite donc un recul du texte commenté. Euh, chacun de ces textes avait déjà été l'objet d'une publication à l'intérieur de la revue du Parti communiste euh, qui continue ce travail dans le cadre d'une rubrique qui s'appelle « Dans le texte ». Et donc là, ce « Découvrir la c'est une sorte de collection de ces textes avec quelques édits. Donc, Découvrez Engels aux éditions sociales, euh, qui était donc un travail de Florian Gulli et de Jean Quétier. Je vous ai également signalé la publication toujours aux éditions sociales cette année de ceci. Donc, euh, Engels, un texte, Engels directement, « Les principes du communisme ». Et je vais juste inviter nos intervenants à couper leur micro parce que ça fait des, un bruit d'écho. De, de, voilà. Donc, ceci, donc avec une préface de Jean Quétier. Jean Quétier qui est donc... À, à, à, anime avec d'autres la GEM, la grande édition Marx Engels en français. Signalez également euh, cet ouvrage donc, qui vient de sortir cette année également donc, de Friedrich Engels, euh, donc, euh, Le rôle de la violence dans l'histoire avec une préface de Michel Pivinet aux éditions Le temps des cerises. Chez ces deux éditeurs, vous trouverez également d'autres ouvrages. Euh, d'Engels, comme l'origine, de la, on en parlera, et d'autres ouvrages importants donc de, de d'Engels sont ces deux, deux éditeurs, les éditions sociales et euh, le temps des cerises. Alors, il est temps maintenant de vous présenter les trois euh, intervenants qui nous font le plaisir d'être avec nous ce soir pour évoquer euh, cette figure d'Engels, donc je vais commencer par ordre alphabétique, avec Salia boussédra qui est donc docteur en philosophie de l'Université de Strasbourg. Bonsoir, Salia boussédra euh... Bonsoir. Voilà. Euh, également saluer donc euh, Florian Gulli euh, qui est donc agrégé de philosophie et qui est notamment donc l'auteur, on l'a dit, donc de se euh, découvrir Engels. Évidemment, j'ai plus l'exemplaire là. De toute façon, l'édition a changé, et une nouvelle édition. La première édition a été épuisée. Euh, bonsoir, Florian Gulli Bonsoir Guillaume. Et enfin, Pierre-Henri Lagedamont, qui est donc doctorant en histoire, qui n'est pas l'auteur d'un ouvrage que je peux présenter ce soir, mais qui est bientôt l'auteur d'un ouvrage que nous pourrons présenter puisque il travaille à la réédition de cette brochure bien connue de socialisme utopique, socialisme scientifique. On en reparlera. Bonsoir, Pierre-Henri Lagedamont. Bonsoir. Merci. Bien, alors peut-être que pour commencer, je voudrais commencer par vous, Pierre-Henri Lagedamont, parce que Engels est un nom connu, même si parfois on voit bien que les gens le confondent avec Hegel, ce qui n'a rien à voir, mais je vous assure que ça arrive assez souvent. Mais si le nom est relativement connu, la, la, la biographie d'Engels n'est peut-être pas tant que ça. Peut-être que vous pouvez nous, nous, nous, nous préciser en quelques, en quelques grands traits euh, cette vie, euh, de, cette trajectoire de Friedrich Engels. Alors, tout à fait, oui. Donc, bonsoir à, à tous. Donc effectivement, la personnalité de Engels a souvent été euh, éclipsée derrière donc la figure de Marx. Et euh, il a pu également être un, souvent décrié aussi comme un, un déformateur euh, a posteriori donc de la pensée de Marx. Et donc euh, il paraît effectivement important de préciser quelques éléments biographiques donc sur cette trajectoire à la fois intellectuelle et, et politique d'Engels. Donc on, là peut-être peut pas en rentrant dans de, de grand, trop grands détails biographiques, mais peut-être en, en pointant quelques moments importants dans, dans cette trajectoire. D'abord, bien sûr, la première, le premier moment qui me paraît important, c'est bien sûr la rencontre avec Marx, qui intervient assez tôt. Donc, puisque Engels rencontre Marx dès 1044 à Paris, donc. Euh, dire qu'Engels et Marx ne viennent pas tout à fait du même milieu, donc ils viennent tous les deux quand même de, de Rhénanie occidentale, et Engels vient quand même d'un milieu à la fois donc, conservateur, religieux et également d'un père propriétaire d'une fabrique de textiles, ce qui va le mettre assez rapidement en relation avec le monde ouvrier, donc, notamment à Manchester où il va partir justement pour, pour se familiariser justement avec ce métier donc, du commerce et de l'industrie, et qui donnera justement lieu aussi à une de ses premières publications, qui va également donc intéresser Marx au premier plan donc sur la situation laborieuse, la situation pardon de la classe laborieuse en Angleterre, donc qui publiera, qui publiera en 1845. Et donc première rencontre avec Marx à Paris, donc qui va permettre donc un, un début donc d'une collaboration à la fois intellectuelle et politique. Un deuxième tournant aussi, ça sera certainement donc les, les révolutions de 1848, qui feront suite directement à leur publication en commun du Manifeste du Parti communiste, donc qui est de là un, un des grands textes Déjà, ils vont permettre de diffuser les premières, les premières théories donc, du marxisme. Euh, ensuite, ce qu'on fait vraiment dans, dans les grandes lignes, c'est les grands moments donc, de cette collaboration intellectuelle, certainement donc, les années 1960, avec la publication notamment donc, du Capital de Marx. Et donc, si, bien sûr, Engels n'est pas l'auteur de ce texte, il a quand même contribué assez largement à, à l'édification de, de ce travail de Marx, que ce soit à la fois d'un point de vue théorique, mais aussi en fournissant un nombre d'analyses et de statistiques que Marx pourra intégrer à, à ses analyses. Et enfin, on aura le temps de, de revenir, je pense, plus longuement dans la discussion donc, sur ces différents moments biographiques d'Engels. Un troisième, un troisième tournant très important, c'est le décès de Marx qui va donc ouvrir une dernière période durant laquelle Engels va donc devoir assumer seul du coup, la direction aussi du mouvement ouvrier au niveau international, et donc il va avoir durant ces années un rôle très important à la fois dans la diffusion du marxisme, mais aussi dans la construction de ces mouvements ouvriers, des partis ouvriers qui vont donc être confrontés aussi à de nouvelles, de nouvelles questions, de nouvelles questions stratégiques notamment, auxquelles Marx n'était pas forcément non plus, en tout cas n'avait pas, pas forcément anticipé. Voilà, si on pouvait résumer en quelques moments en tout cas la, la trajectoire biographique d'Engels, mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir un peu plus en détail sur ces différents moments. Merci beaucoup. Effectivement, je pense qu'on pourra y, y revenir. Euh, quelques mots peut-être, parce que déjà dans la présentation que vient faire Pierre-Henri, euh, il est question euh, de, de, des liens entre Marx et Engels, et euh, avec notamment la, cette, cette espèce de réputation disons, négative euh, d'Engels comme étant un, un, un homme qui est une sorte de mauvais vulgarisateur euh, d'Engels. Est-ce que finalement, il y a une sorte… Est-ce que c'est ça, le rôle, rôle d'Engels par rapport à Marx Quelqu'un qui, qui est là pour passer après le génie, pour euh, en gros simplifier et mettre tout ça dans des petites formules Florian Gulli, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments à ce propos euh, Oui. Euh, alors, Engels euh, s'est souvent présenté comme euh, le second violon. Et euh, quand tu disais, Guillaume, que euh, Marx était le génie… Et nous n'étions que des talents, voilà ce que disait euh, ce que disait Engels. Mais euh, voilà, il faut mettre ça au compte de, de je pense, de l'humilité du, du personnage, cest que bien sûr que Engels a participé à la vulgarisation des écrits de Marx, ce qui est très important quand on veut atteindre une diffusion large à l'intérieur des partis ouvriers. Mais il est vraiment parti prenante de, de toute l'élaboration théorique, et on peut pas du coup distinguer un Marx théoricien d'un Engels euh, euh, qui serait simplement euh, qui diffuserait ou qui propagerait la doctrine. Alors, par exemple, pendant toute la rédaction du livre 1 du Capital, la, la correspondance entre les deux en témoigne, c'est-à-dire qu'il participe à l'élaboration. Marc lui pose des questions sur le fonctionnement de l'entreprise dont il a la charge à Manchester. Il discute, il relit, il critique tel ou tel énoncé de Marc, celui propose des réécritures, etc. Donc, voilà, il y a vraiment une. Un travail collectif, même si par ailleurs ils n'ont pas toujours exactement les mêmes centres d'intérêt, ce qui fait que Engels peut creuser des, des sillons qui ne sont pas ceux, ceux de Marx. Mais en tout cas, oui, c'est un théoricien à part entière, au même petit truc que Marx. Merci. Peut-être par rapport à ça, une question pour Salia Poussédra par rapport à justement à ces domaines d'innovation dans lesquels Engels peut-être se lance ou est-ce qu'il ne fait que répéter ou est-ce qu'il va défricher, c'est ce que semble dire Florian Gulli, un certain nombre de terrains et si oui, lesquels Peut-être que vous pouvez nous donner quelques éléments dans ce sens. Par contre, avec votre micro, ce sera plus efficace. <rire> non, l'idée d'innovation, elle est toujours un peu euh, compliquée parce qu'en en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que que ce soit euh, Engels ou, ou Marx, ils sont, pour, en tout cas, si je prends le cas de, de l'émancipation des femmes, ils sont déjà pris dans un, un contexte qui, qui les précède. Bon, il y a eu l'investissement des femmes au sein de la Grande Révolution qui va laisser des traces durant la période de restauration, qui va voir apparaître véritablement ce qu'on pourrait appeler des féministes, mais il y a surtout les lectures de de Charles Fourier et de, et de Saint-Simon, euh, qui sont euh, des courants et pour les Saint-Simoniens une organisation euh, euh, pionnière pour ce qui concerne l'émancipation euh, euh, des femmes, euh, d'abord au sein de la doctrine saint-simonienne, mais aussi au sein de l'organisation. Euh, ils vont euh, faire en sorte d'avoir une organisation euh, qui laisse place à, une, à un pouvoir mixte entre les hommes et les femmes. Et les femmes ne vont pas s'y tromper, elles vont rejoindre massivement ces organisations. Donc, que ce soit pour Engels ou pour Marx, qui sont des admirateurs de, de ces auteurs et de ces courants, ce sont des fourriéristes, ils sont aussi précédés par un, un, un, certain, un certain contexte social, théorique, politique, en ce qui concerne l'émancipation des femmes. Enfin, voilà ce qu'on peut dire déjà dans un premier temps. Oui. peut-être que je peux vous relancer sur, sur ça, ou, ou, ou Salia, ou Florian. Euh, J'ai une question pour vous, Pierre-Henri, juste après. Mais euh, par rapport justement à ce que je voulais dire, alors peut-être que le terme « innovation » n'était pas approprié, mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que Engels envisage des terrains, si je peux dire, qui était moins envisagé par Marc, C'était ça la question que je voulais vous poser. Donc, vous l'avez un petit peu signalé par rapport à ça, mais je pensais aussi à d'autres domaines, peut-être dans lesquels Engels s'est aventuré, euh, peut-être sur la dialectique de la nature, pour, pour, pour parler clairement. Voilà, en l'occurrence, si vous en dire un mot, euh, l'un ou l'autre de nos amis philosophes de la soirée. Alors, voilà. Bon, je, bah, je peux juste petit dire, euh, dire un mot, effectivement, il y a un, un investissement assez, euh, assez fort dans les, sciences, euh, dans les sciences de la nature, euh, notamment après la mort de, de Marx de la part d'Engels, mais aussi euh, en matière d'anthropologie, même si on sait que Marx a noirci des cahiers euh, d'ethnologie lui aussi. Et puis, euh, peut-être aussi, euh, un de ces domaines où, où Engels était, a fini par être très connaisseur, c'était les affaires militaires. Voilà, qui, qui fait qu'on le surnommait, euh, euh, enfin les filles de Marx le surnommaient souvent le général. Euh, et ça, là-dessus, il me semble qu'il était, euh, voilà, c'est vraiment un terrain qu'il qui, qu avait pour lui euh, et que Marx avait moins investi. Ça, il y a quelque chose d'autre, Salia, ou sinon je passe à la Pierre-Henri, euh... vais... euh, je... En fait, disons que. Il y, a, il, y a, il y a plus ou moins deux périodes. Au départ, c'est vrai que c'est plutôt Engels qui apparaît comme celui qui influence Marx, notamment en attirant son intérêt sur les questions d'ordre économique, sur les grands auteurs de, de l'économie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, bon, là, tout de suite, ça, ça me que... Oui, il y a aussi son enquête sur la situation de la classe ouvrière en, en Angleterre et sur euh, sa, sa, la propre démarche de y a à la fois une réflexion théorique mais surtout une enquête de terrain assez minutieuse et pour le moins pionnière et puis après comme le disait Pierre-Henri ou Florian je ne sais plus dans le, dans le travail du... en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le, le rapport de Marx et c'est un dialogue permanent en fait c'est pour ça que Bon, vouloir absolument trouver l'originalité de l'un ou de l'autre, oui, à la fois ils sont différents, mais en même temps, Engels, c'est comme une sorte d'alter ego dont je dirais que, quelque part, Marx en a besoin, parce qu'il est là pour le, le pousser, l'obliger à, à creuser, l'obliger aussi à simplifier, le, en lui demandant de réécrire certains passages du, du Capital. C'est voilà, un aller-retour permanent entre les deux, où chacun intervient, disons, Selon, selon sa singularité après oui bah, il va avoir euh, des centres d'intérêt qui, qui lui sont propres comme ceux qu'a indiqué euh, euh, Florian mais l'échange le, le, le, entre les, les deux c'est vraiment des alter-ego il est permanent et je pense que Marx a aussi euh, besoin d'Engels pour euh, le pousser, pour l'obliger à creuser, à approfondir ses propres arguments enfin euh, voilà mais merci pour ces, ces précisions. Peut-être une question pour Pierre-Henri Lajamont, parce que donc là, je voulais qu'on insiste un peu au départ sur les apports propres, euh, finalement, d'Engels, de, de, qui n'est pas simplement l'espèce le, de, de, de simplificateur de Marx, mais en même temps, euh, vous, avez, vous allez éditer « Socialisme utopique, socialisme scientifique euh, », brochure euh, célèbre s'il en est. Euh, Peut-être qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, finalement, de ce rôle de... de, de, de, de, ce rôle de de pasteur, on va dire, d'idées en direction du plus grand nombre, notamment à travers cet exemple-là, peut-être. Oui, tout à fait. De toute façon, ce qu'on peut aussi peut-être souligner, c'est le fait que ça avait plusieurs casquettes, qu'il était à la fois théoricien, mais qui enfin, effectivement, il avait aussi cette qualité de pouvoir propager donc la théorie marxiste dans le mouvement ouvrier, mais qu'il a aussi donc, on a évoqué aussi cette figure donc du général, mais c'est aussi donc Engels, c'était aussi un homme d'action qui a pu aussi participer à donc à, à des coups de coups de force, etc. Donc à des révolutions notamment durant la période donc euh, donc du printemps des peuples. Mais donc effectivement Engels est particulièrement connu pour son rôle donc de diffuse, diffuseur donc des idées euh, des idées marxistes. Et donc cela à plusieurs reprises. Donc on parlait tout à l'heure du manifeste du parti communiste. Donc, où vous évoquiez euh, notamment donc les, la réédition des principes du communisme, donc, qui était déjà aussi un premier texte aussi de qui permettait donc de simplifier en tout cas de d'apporter dans le mouvement communiste euh, déjà des premières euh, éléments théoriques donc du marxisme. Et donc, un peu plus tard, ce, donc, ce, ce texte qui est en train d'être réédité, « Socialisme utopique et socialisme scientifique ». Donc, il est intéressant, parce que d'abord, c'est euh, un texte donc, qui est extrait d'un autre, autre texte donc, qui est l'Anti-During, euh, un texte à la fois donc, plutôt polémique, dirigé donc, contre un, un représentant donc, euh, socialiste, en tout cas qui a une certaine influence sur les, euh, sur les principaux dirigeants de la social-démocratie allemande, et donc, contre lequel Engels a polémiqué. Et donc, ce qui lui a aussi permis l'occasion, à travers cette polémique, aussi donc de d'affiner encore un peu plus. Donc du coup, c'est ses idées à la fois philosophiques, économiques et également politiques. Donc Marx a également contribué également à, sa, à cet ouvrage. Et donc, il va extraire trois, plusieurs chapitres de ce, de cet ouvrage pour donc faire cette brochure socialisme utopique et socialisme scientifique à la demande d'ailleurs de Paul Lafargue, donc qui était un des représentants du guédisme en France, et qui va donc connaître une très très large diffusion à la fois en France, mais qui va être ensuite traduit en de nombreuses langues, et qui va donc permettre vraiment une diffusion des idées marxistes partout en Europe, et donc de façon très accessible. Et donc, peut-être juste pour quelques éléments sur ce texte aussi qui me paraissent intéressants, on parlait tout à l'heure, ça vient donc, du fouriérisme, du saint-simonisme, et donc c'est aussi un texte qui permet aussi de faire un peu un récapitulatif, en tout cas une rétrospective, sur comment s'est constituée cette pensée marxiste, cette théorie donc qui a été édifiée à la fois par Marx et par Engels, et de revenir aussi, sans forcément le nier, sur toutes ces influences donc que, que Marx et Engels ont intégrées à leur propre réflexion théorique, et donc notamment sur les premiers socialismes, à la fois donc en France avec les figures de Charles Fourier, et de Saint-Simon, mais aussi en Angleterre, avec donc Robert Owen, qui a aussi un rôle très important et qui est très fréquemment cité également par Marx et Engels dans leur œuvre. D'accord. Peut-être une question, parce que vous évoquez à l'instant le, le guédisme, mais je ne suis pas certain que tout le monde sache bien de quoi il retourne. En fait, ce que, ce que Engels fait, les textes d'Engels ont un écho au-delà des frontières, disons des pays dans lesquels Engels vit. Alors oui, tout à fait. Bien sûr, de toute façon, Engels a beaucoup circulé à travers l'Europe, il a beaucoup voyagé. Et donc, effectivement, il a aussi été un, un médiateur en fait, entre les différents mouvements socialistes à l'échelle européenne. Et donc, il a aussi eu ce rôle de passeur, justement, entre à la fois dans l'Angleterre, où il a passé une, une bonne partie de sa vie, donc du fait de son emploi dans la fabrique de son père, qui permettait aussi de financer du coup, les travaux de, de Marx, mais aussi, donc, il était régulièrement aussi en France, à Paris. Donc, on peut aussi retrouver ces pérégrinations en France, mais aussi en Allemagne, bien sûr, donc, ça, leur, leur pays natal, où aussi donc, ils ont essayé d'organiser également le mouvement ouvrier euh, en Allemagne. Et donc forcément, euh, c'est une diffusion, il euh, ne faut pas croire que donc, les, les mouvements ouvriers étaient déjà cloisonnés euh, dans des frontières nationales, il y avait déjà énormément de circulation qui permettait du coup, de diffuser les idées au sein du mouvement ouvrier, et donc Engels a largement aussi contribué à permettre et à favoriser cette circulation des idées, et donc plutôt au profit du coup, des idées marxistes, donc ils ont tenté pour récemment d'imposer dans le mouvement ouvrier. Euh, bien bon, là je pense qu'on a une première, un premier aperçu peut-être d'elle si je peux si je peux ajouter un point je ne sais pas si allô oui allez euh, euh, oui c'est bon <rire> euh, non oui euh, je... c'est pour aller dans le sens de, de, de Pierre-Henri parce qu'en plus c'est quelque chose d'important c'est vrai qu'il faut se représenter cette fin de, de 19e siècle, avec, euh, après les, les années 1880 et le rôle de la social-démocratie allemande. Euh, D'abord, rappeler le rôle des organisations ouvrières, parce qu'en fait, Engels, euh, voilà, il va euh, appartenir à des organisations euh, politiques, et ces organisations politiques en elles-mêmes, euh, puisqu'il n'est pas tout seul, Engels, pour le coup, euh, elles vont jouer un rôle considérable en matière de diffusion de ses idées. Il faut le rappeler, que ce soit Marx ou que ce soit Engels, s'ils arrivent jusqu'à nous, c'est parce qu'eux, ils ont produit un travail théorique, ce sont des hommes d'action, des hommes politiques, etc. Mais il y a aussi des tas de militants, euh, de, de, de cadres politiques qui vont faire en sorte que de produire des brochures, de diffuser ces idées, ça d'une part pour ce qui est de, de la propagande, mais aussi, euh, et ça on a peut-être un peu du mal à l'imaginer à notre époque, mais les, les militants, les ouvriers les organisations ouvrières au niveau européen sont euh, extrêmement, euh, j'allais dire, euh, connectées. Je prends l'exemple de la révolution russe de 1905. Elle fait l'objet d'énormes de, de, de, de, débats euh, au sein de, de, du milieu euh, ouvrier organisé euh, européen, que ce soit en Allemagne, en Autriche, en France, euh, ou évidemment avec, euh, avec les révolutionnaires euh, russes. Il y a énormément de débats, d'échanges, de dialogues, de débats théoriques, c'est des périodes euh, à la fois révolutionnaires mais aussi très très riches sur le plan euh, des idées et des échanges peut-être sur cette richesse des idées et des échanges, euh, peut-être qu'on pourrait essayer d'approfondir un peu ce le, les, les réflexions et les apports propres de Engels, avec vous Florian Gulli, peut-être par rapport à, à la question de la violence parce que euh, c'est vrai que souvent on, on dit que Engels a Comment dire, un point de vue euh, qui change avec le temps, notamment dans la dernière période qui est donc celle euh, qui suit la mort de Marx, et où il, euh, il vivrait une sorte d'inflexion qui est aussi liée à, aux évolutions historiques euh, dans l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on peut dire euh, de cette question de la violence euh, chez Engels oui, tout d'abord, je voudrais dire mon accord aussi avec Sally à chercher l'originalité d'Engels à tout prix. Il me semble un peu artificiel, hein. c'est-à-dire qu'il faut considérer qu'il s'agit d'une amitié philosophique euh, forte. Il y a une unité, euh, enfin moi je, je suis partisan de penser qu'il y a une unité, enfin ils pouvaient s'écrire jusqu'à trois lettres par jour, euh, se voir quand ils habitaient les deux à Londres tous les jours en début d'après-midi, etc. Donc il y avait vraiment une, une proximité qui fait distinguer, on peut, hein, mais... Bon, je pense que c'est relativement artificiel. Alors oui, euh, il y a un texte, euh, qu on, une introduction euh, à la lutte des classes en France de Marx, écrit par Engels, euh, publié un peu avant sa mort, en 1895, et que dans le numéro de l'UMA ce week-end, euh, commente rapidement Jean Quétier, par hein, qu parle du testament d'Engels, où effectivement euh, Engels fait part de, de transformations du contexte historique qui doivent conduire à euh, transformer le, la stratégie, euh, la stratégie politique donc voilà déjà ce qui me semble très intéressant c'est qu'une stratégie politique c'est toujours dans un contexte il n'y a pas de stratégie de, de questions stratégiques théoriques hors sol etc et effectivement il, il dit dans cette dernière dans ce dernier texte que l'ère des barricades est terminée et que finalement la situation est et eh bien en Allemagne au au renforcement du Parti socialiste par la voie électorale. Voilà. Alors évidemment, ça c'est une présentation un petit peu générale parce qu'en fait, euh, Engels fait énormément de ensuite de, de énormément de réserves par rapport à ça. C'est-à-dire c'est quelque chose, c'est une réflexion, dit-il, qui vaut pour l'Allemagne dit-il Et ça ne vaudra, vaudra pas pour la France. Donc en Allemagne, le SPD se renforçant, euh, l'idée de, de, de renforcer le pouvoir euh, des ouvriers par ce biais-là, ben c'est soutenu mais pas forcément ailleurs. Euh, de la même manière, il dit que euh, malgré tout, il n'est pas un partisan de la légalité à tout prix. Donc là, il dit les choses très clairement. Il n'a aucune naïveté, euh, notamment sur euh, la violence contre-révolutionnaire. Donc, en cette fin de vie, ça a souvent été présenté, notamment par, par, au XXe siècle, par la social-démocratie, comme à Engels, qui se serait assagi et qui serait devenu pacifiste. Je ne pense pas, il s'agit plutôt d'une réflexion en contexte. Et euh, Engels a une formule que je trouve assez euh, intéressante. Il dit, dans, en 1848, la révolution commence par la violence, donc les, les insurrections, barricades, etc. Dorénavant, la violence viendra sans doute, mais au milieu de la révolution, parce que euh, ce, sera la ce sera la violence contre-révolutionnaire qui viendra essayer d'empêcher en fait, des transformations radicales et des transformations socialistes. Voilà. Et donc, Engel, c'est une formule que je trouve intéressante. Il dit, euh, faisant écho à, à la bataille de Fontenoy, il dit euh, « tirez les premiers, messieurs les bourgeois voilà. ». Donc, ce n'est pas aux révolutionnaires de tirer les premiers, hein. euh, en tout cas en Allemagne. Voilà, et peut-être si j'ajoute une dernière chose, il y a aussi une réflexion, et c'est Jacques Texier, le philosophe Jacques Texier qui avait mis ça en œuvre, une réflexion qui parcourt aussi toute l'œuvre de Marx Engels, qui euh, n'arrête pas de dire que pour l'Angleterre et pour les États-Unis, il y a une voie pacifique au socialisme, parce que les salariés sont majoritaires, parce que ce sont des pays qui sont peu, peu bureaucratisés. Et donc, euh, en revanche, pour le, pour le continent, voilà, la violence semble, euh, on peut, semble, on peut difficilement contourner la violence de ce fait, mais elle ne sera pas de l'initiative, en tout cas en 1895, il ne la pense pas comme étant de l'initiative des partis ouvriers. merci pour ces, cette, cette, ces éléments, peut-être pour continuer à, à explorer donc, ces, ces réflexions, euh, propres mais reliées, j'ai bien noté la position qui était la vôtre, euh, donc d'Engels. Euh, peut-être revenir sur cette question, sur cet autre livre important, donc, euh, et la question des femmes que vous avez commencé à esquisser, Salia. Qu'est-ce qu'il raconte finalement Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il apporte Qu'est-ce qu'il qu qu avance Et qu'est-ce qu'on qu qu peut en penser aujourd'hui Puisque, somme toute, on n'est pas seulement dans une logique d'histoire de, de, des idées, mais peut-être aussi une réflexion plus ample, y compris pour, pour le présent. Euh, qu'est-ce qu'Engels voilà, peut-être… Nous dit par rapport à ça. Et voilà. euh, ben, pour ce qui concerne cette, cette question, c'est assez euh, drôle parce qu'en règle générale, on a tendance à dire, euh, voilà, à présenter un girls comme, enfin, se présenter lui-même comme le second violon, euh, euh, qu'il est dans l'ombre de Marx, etc. Euh, pour ce qui concerne la question des femmes, justement, on peut peut un peu pour le coup dire le contraire c'est à dire euh, dire que euh, engels est apparu euh, sur euh, ces questions euh, comme une sorte de, de pionnier bon, l'idée de pionnier elle est toujours à relativiser parce qu'on se toujours quelqu'un qui a dit une chose pas, euh, des choses aussi intéressantes avant mais euh, le, et, euh, et à renvoyer euh, marx euh, voilà un peu dans l'ombre euh, marx passe un peu euh, sur ces questions euh, pour euh, euh, euh, je ne veux pas dire, euh, mais pour celui qui, euh, voilà, qui, qui se serait désintéressé de ces questions, euh, qui, euh, pour certaines familles, serait un, finalement un essentialiste, etc. Alors pour moi, évidemment, c'est très drôle parce que, euh, puisque moi... Toute une partie de mon travail, ça a été de montrer tout l'intérêt de Marx en fait pour la question de l'émancipation des femmes. Et en fait, dès les années de, de jeunesse de Marx, la, la, la question des femmes y est très importante. Donc c'est évidemment une question sur laquelle ils ont échangé, qui est présente dans un, un, un manuscrit qu ont, qui, était, qui a pas été publié de, de leur vivant, mais qui a été l'idéologie allemande. C'est pas n'importe quel ouvrage puisque c'est un ouvrage dans lequel, selon moi, ils vont refonder le concept de classe de classe sociale. Et évidemment, ils sont ils sont avec Marx confrontés à un problème, c'est qu'il faut préciser qu'est-ce que c'est que la propriété privée familiale pour la distinguer de la propriété privée capitaliste. Donc, toute une partie de leur analyse va se fonder sur la question de de la division du travail pour l'autre contre les sexes, de la propriété privée, la propriété privée familiale et puis celle de l'usine, ce qui fait que euh, en fait, les, les, les réflexions qui va par la suite, que Engels par la suite va rassembler dans l'origine de la famille de la propriété privée et de l'État, c'est un, une, une forme de résultante d'un débat au long cours qui dure déjà entre les deux hommes, de, depuis de, de nombreuses années, il, y a, il va y avoir l'accumulation. Parce qu'en fait, grosso modo, c'est quoi le problème C'est que oui, peut-être que Marx et Engels ils ont un peu avancé en 45 sur le plan théorique, mais du point de vue de, de la réalité empirique de la famille ouvrière, je pense que jusqu'aux travaux du Capital, Marx n'a pas encore assez de, de, de données pour s'avancer avance là-dessus. Donc, il va y avoir un travail qui va être, qui va être considérable sur l'étude concrète de la famille ouvrière en relation avec le, le mode de production capitaliste. Et tout ça, c'est évidemment l'objet d'échanges entre ces deux, ces deux partenaires, entre ces, ces alter-égos. Et euh, donc, ce qu'on va retrouver dans l'origine de la famille, c'est pour partie euh, une, euh, le, le fruit de, de résultats euh, d'années de recherche, de réflexion et d'échange entre les deux partenaires. C'est aussi euh, un, un, une période où euh, ils s'interrogent, ils s'intéressent beaucoup aux questions euh, d'ordre ethnologique, parce qu'en fait, euh, peut, je ne sais même pas si on peut parler d'ethnologie. Hein. On est fin du 19e, on parlerait plutôt euh, d'ethnographie. L'ethnologie en tant que science, elle n'est pas encore constituée véritablement à ce moment-là, euh, mais ils sont euh, passionnés par euh, les analyses euh, de Lewis Ward. Euh, sur la question euh, de la famille, donc ils se rendent compte en fait, qu'elle commence par être élargie avant de devenir euh, monogame, et c'est précisément dans, dans, à, au moment de, de, de la mort de Marx, alors que Kautsky euh, commence à parler des questions de famille et commence à apporter un point de vue euh, qui ne qui, qui correspond pas, selon Engels, à la réalité, euh, que euh, Engels, dans, dans le cadre de ce contexte, à la fois par rapport aux propos de Kautsky sur la famille et à la découverte des notes de Marx, des notes qu'il a prises en fait de ses lectures de Lewis Morgan, qui est une approche à la fois matérialiste et inspirée du darwinisme, et il, va pouvoir, il va vouloir compiler l'ensemble de ses travaux et leur donner une forme qui va être l'origine de, de, de la famille, qui va connaître une, une postérité jusqu'à la quasi fin du XXe siècle. Elle, sont, elle sera citée par les féministes ou les courants féministes des, des années 70. Là encore, hein, il faut saluer le travail de diffusion des, des organisations euh, euh, ouvrières. Bon, après, on pourra revenir après sur le, le présent, mais… Euh, voilà ce qu'on pourrait dire dans, dans un premier terme ce qu'on qu peut dire en tout cas pour terminer c'est que euh, oui l'aspect ce qui, ce qui, ce, le, le, pionnier de l'approche communiste de la question euh, des femmes c'est qu'ils ont une approche sociale euh, historique des, euh, des rapports de domination bon après on pourrait creuser qu'est-ce que ça veut dire tout ça mais, mais, mais c'est quand même ça un des apports et il faut savoir, il faut rappeler parce que c'est vraiment très important que euh, ce qui domine en France c'est les courants proudoniens. Or les courants euh, au, au sein du milieu ouvrier avant 1880, les courants politiques dominants, c'est pas Marx, c'est Engels, c'est le marxisme. Je veux dire, c'est les proudoniens. Or les proudoniens du point de vue de, de, de, de la question de l'émancipation des femmes sont euh, véritablement, on peut le dire, je crois, des réactionnaires, hein, Ils sont contre euh, ce qu'on appelle euh, l'égalité, ils sont contre euh, les idées féministes, ils sont ils sont farouchement opposés. Donc ça aussi, ça va euh, ça, probablement freiner un, un certain nombre de, de choses du côté de, de ceux qui sont plutôt héritiers de la tendance Fourier-Saint-Simon, et qui sont euh, certes présents, mais en vérité assez minoritaires. Peut-être qu'on peut rebondir sur ces évocations, parce que là, vous employez des mots qui, je crains, déloignent une partie des gens, on a parlé de Gettis, de Kautsky, de tas de figures qui sont quand même aujourd'hui assez peu connues. Alors, comment nous avons Pierre-Henri damont qui est un à... Un, un historien du socialisme, peut-être que vous allez pouvoir revenir sur euh, ces figures qu'on vient de croiser, euh, comme ça, Proudhon, Fourier, Saint-Simon, Kautsky, etc., Ce euh, sont des noms euh, peut-être un peu exotiques. Vous-même, vous, vous aviez parlé du guédisme et peut-être qu'on peut en dire un petit mot. Et plus globalement, finalement, est-ce que vous pourriez revenir sur… Euh, des structures internationales et la place et le rôle d'Engels dans ces structures internationales, à savoir les deux internationales du 19e siècle. La première et puis la deuxième. Ce sera l'occasion comme ça d'avoir un point sur euh, le mouvement socialiste au 19e siècle que vous avez tous les trois évoqué et sur lequel je pense qu'il faut qu'on revienne maintenant, euh, Pierre-Henri D'accord. Alors juste pour revenir sur ce que... Disait très justement Salia, effectivement, pendant de très nombreuses années, le, le marxisme a été loin d'être la. L'idéologie dominante du mouvement ouvrier, il a fallu un certain temps quand même pour qu'elle puisse s'imposer. Et effectivement, en ce qui concerne en particulier la France, il y avait donc un sort de pullulement de doctrines qui sont nées dès le début du XIXe siècle et qui donc sont nées d'une certaine façon avant même la révolution industrielle et dans le sillon de la révolution française et qui ont donc élaboré les premiers systèmes socialistes avec déjà une, une, une volonté donc de, de donner un, un caractère scientifique à ces, ces théories. Et donc, donc, parmi ces théories, donc, il y a celle de Saint-Simon, effectivement, donc, qui est, est l'un des premiers théoriciens du socialisme, même si euh, son influence dépasse euh, ce, simplement donc, le, la sphère socialiste. Euh, également, donc, Charles Fourier, qui lui, également, va faire école et qui va donc est également développer, notamment, des idées euh, féministes de façon assez euh, prématurée. Et donc, toutes ces tendances, également, donc, vont nourrir un autre courant, le prodonisme, donc, qui, effectivement, va être plutôt majoritaire. Donc là, je vais ah ouais, essayer de raccorder à la suite de votre question donc, notamment dans la première organisation internationale donc, euh, qui, va, qui va naître en 1964, donc la première internationale qui va donc être, en tout cas pour ce qui concerne la France, dominée par les Proudoniens et donc qui sont, euh, de toute façon, sont quand même opposés au marxistes ce ne sont pas les mêmes conceptions euh, politiques pas les mêmes théories, d'ailleurs Marx aura, aura déjà euh, critiqué euh, la théorie de, de Proudhon dès 1847, donc sa misère de la philosophie donc qui, qui était la réponse à la philosophie de la misère de, de Proudhon, d'accord, et donc Marx et Engels vont s'investir dans, dans ces dans ces organisations internationales, donc d'abord la première internationale, donc l'association internationale des travailleurs, et donc vont faire un travail militant au sein de ces organisations pour imposer progressivement leurs idées et essayer donc de les faire triompher pour essayer donc d'avoir une certaine influence sur le cours du mouvement ouvrier donc à l'échelle internationale. Donc ça c'est pour la première internationale, donc qui va naître à Londres et dans lequel c'est surtout Marx, donc, enfin Marx va surtout avoir un, un rôle très important parce que Engel va être pendant de nombreuses années pris, donc par une activité professionnelle, donc, ce qui fait que ça sera plus tardivement qu'il pourra véritablement se, se, se, se mettre dans ce travail véritablement militant, alors que donc, la deuxième internationale, donc, qui est fondée à, à Paris en 1889, donc là au contraire, Engel va avoir un poids très important dans cette deuxième organisation et dans lequel il va justement avoir un rôle très important, à la fois donc de, en influençant donc les principaux leaders politiques européens. Donc on a parlé tout à l'heure de, de Kowski, donc qui était un des principales figures donc de la social-démocratie allemande, mais aussi en France, donc on a parlé du guédisme. Donc Jules Gued, c'est un des premiers représentants du marxisme en France, même si Marx et Engels se plaignent un petit peu de la façon dont le marxisme est reçu en France. Il faudra quand même un certain temps pour que le marxisme soit véritablement introduit dans le milieu socialiste français, en tout cas bien compris. Et donc, Engels va vraiment avoir un rôle très important dans cette organisation internationale. Il va circuler d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie dans les différents pays, d'ailleurs, où il va à chaque fois recevoir un petit peu des, des éloges, en tout cas une façon de le recevoir vraiment comme un patriarche du, du socialisme scientifique, ce qui va aussi ne pas forcément le, lui plaire, mais en tout cas, il a une véritable influence, une véritable aussi aura à la fois intellectuelle, politique, théorique. Donc, il va peser sur cette deuxième internationale jusqu'à sa mort, donc en 1895. Voilà ouais, si j'ai pu un petit peu essayer de parcourir donc, les différents aspects de votre question. Merci beaucoup. Non, non mais effectivement, je... pardonnez-moi, parce que je sais que… vais <rire> juste m'assurer que tout le, monde, tout le monde suit à peu près. Euh, donc... Mais je pense que c'est le cas, parce que nous avons pour l'instant assez peu de questions, bien que nous ayons… Pas mal d'internautes qui nous suivent, mais il y a assez peu de questions, ce qui est plutôt signe que mes, mes inquiétudes ne sont pas très fondées. Mais en tout cas, merci beaucoup, Pierre-Henri, pour ce premier, première, première, première, cette réponse. Peut-être repartir sur des éléments par rapport aux réflexions d'Engels. De, de, Peut-être partir sur la question d'une réflexion sur le... le, le, le, le de manière un peu anachronique, mais pour essayer de penser Engels et nous, puisque c'était un peu ça la question, on dit parfois de Marx comme d'Engels euh, qu'ils sont à l'origine de, et d'Engels en particulier, peut-être à l'origine d'une pensée qui serait hostile à toute, à toute démocratie. Finalement, dans Engels, peut-être que plus que, encore que dans Marx, il y aurait déjà le, le, germe, le germe de Staline, pour aller vite. Euh, Qu'est-ce qu qu qu que vous en pensez, finalement, Florian Guth euh, alors, peut-être, euh, je pense que c'est faux, hein, évidemment, hein, mais euh, peut-être qu'un euh, texte de Engels de 1873, il s'appelle « De l'autorité », dans lequel il... Euh, euh, dialogue avec, euh, avec ce, ce qu'on nous commence à appeler du, les anti-autoritaires, enfin il est question du principe d'autorité. Et effectivement, Engels a des formules alors, euh, qui peuvent peut-être aujourd'hui, euh, dit par exemple, « une révolution est certainement la chose la plus autoritaire qui soit ». Et donc, en gros, Engels essaie de, dans cet article, mais il me semble du coup, c'est lui faire un mauvais procès, hein, Engels, c'est simplement d'expliquer que dès lors qu'on doit produire à grande échelle, on doit se poser la question de la coordination d'une grande quantité de volonté. Euh, il prend l'exemple d'une filature de, de coton, par exemple, on doit faire, faire coopérer énormément de gens. Et donc, nécessairement, euh, il y aura un principe d'autorité. Alors… À l'heure actuelle, le seul principe d'autorité, c'est la volonté euh, du capitaliste ou du conseil d'administration. Mais euh, même quand euh, l'entreprise sera une coopérative, par exemple, eh bien, il y aura bien une volonté, même si cette volonté, c'est celle de l'ensemble des, euh, des producteurs. Il y aura quand même bien une volonté qui prendra une décision, par exemple sur les... les le, les cadences sur euh, les horaires, etc., euh, à laquelle chacune des volontés individuelles devra se soumettre. Donc, Engels rappelle simplement euh, ce principe démocratique, effectivement, une volonté individuelle eh bien, devra se soumettre à la décision majoritaire, et quand bien même elle serait euh, conforme à la volonté majoritaire, eh bien, elle est quand même soumise voilà, à, une volonté, euh, à une volonté générale. Et il, faut, il ne rappelle que ça, hein, c'est-à-dire qu'il y a des impératifs de la coopération et de la production en commun, euh, et que par conséquent, euh, bah, l'émancipation à l'intérieur du travail, ça rejoint les réflexions de, de Marx, hein, la réflexion à l'intérieur du travail, elle est limitée. Et qu'il euh, faut au contraire penser l'émancipation en dehors du travail, c'est-à-dire la diminution du temps de travail euh, notamment. Donc on peut organiser démocratiquement le travail, ce qui, ce qui signifie quand même que moi en tant qu'individu, je vais bien être soumis à une décision euh, qui a été peut-être collective dans une, dans, un, dans une société socialiste. Euh, et en revanche, il faudra aménager les conditions d'une émancipation en dehors du travail, ce qui, re, ce qui rejoint les, les réflexions de Marx dans le livre 3 du, du Capital. Donc, ces, ces réflexions sur l'autorité, moi, il me semble, c'est simplement un rappel, ce n'est pas du tout le, la glorification du principe d'autorité, c'est simplement euh, le, le rappel de, de, de, des nécessités de la coordination sociale, dès lors que nous sommes un certain nombre euh, et alors si on peut faire des parallèles aujourd'hui on, on, on, on ne peut pas non plus rejeter par exemple tout ce qui pourrait être les grands projets voilà. aujourd'hui il y a des critiques des grands projets qui seraient nécessairement et en soi inutiles euh, c'est difficile à soutenir dès lors qu'on peut considérer qu'il y a certains grands projets qui sont nécessaires pas tous, hein, il y en a des aberrants euh, certains grands projets sont utiles et bien du coup il va bien falloir coordonner une grande quantité de volonté euh, ce qui fait que la volonté individuelle sera limitée par ce, ce principe à un moment ou un autre. Alors merci pour ce premier premier tour. Il nous reste un quart d'heure pour parler d'Engels. Et donc comme nous ne sommes pas dans une logique de de glorification, ou de, de, de canonisation. Peut-être qu'on on pourrait revenir, après que vous avez souligné le caractère, si ce n'est pionnier, mais en tout cas majeur de cet ouvrage, donc de 1884, donc, euh, que vous avez évoqué tout à l'heure, Salia Boussedra, peut-être qu'on peut évoquer, peut-être peut qu'on peut discuter, en tout cas je sais que c'est la proposition que, qui est la vôtre, de discuter un peu cette, ce, cette ces propos tenus par Engels à propos des femmes dans cet ouvrage célèbre de 1884 Oui, ben merci, euh, merci Guillaume de, de cette question. C'est vrai que c'est une question qui me tient à cœur. Elle me tient à cœur pour la, pour, euh, pas simplement pour des questions de, de précision, euh, de fidélité au texte, euh, des questions de pure euh, exégèse, mais c'est parce que ça, ça a eu des conséquences politiques. Je l'ai dit, euh, le. Le, le, dans la, la, la question des rapports entre communisme, socialisme et féminisme, euh, quelqu'un comme Marx a été mis euh, dans l'ombre, il était considéré comme, euh, si vous voulez, hors sujet, Voilà. Euh, et euh, des auteurs qui ont été mis en avant, entre autres, hein, c'était euh, Bébel, évidemment, Auguste Bébel, et, euh, et Engels. Le problème, c'est que euh, les courants euh, féministes, en tout cas ceux qui se sont développés en... Dans une partie, disons, de, de, de l'Europe, si je mets de côté la, la Russie, c'est quand même, disons, les mouvements autonomistes féministes ont quand même pris le pas, et le, les propos que tient Ingalls sur, sur les femmes qui sont là pour le coup, chercher quelque chose qui était propre, sont les siens. Et eh ben, vont avoir des conséquences sur le plan politique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand dans l'origine de la famille, il reprend des notes qu'ils avaient coécrites avec Marx sur la question des femmes. Marx, pour poser la question du concept de la propriété privée familiale et l'origine des classes sociales, s'intéresse à la division du travail, ce qu'on va appeler la division sexuelle du travail et la division générationnelle entre les parents et les enfants au sein de la famille. En fait, Marx, lui, il va parler de rapport de domination. Voilà, de toute façon, dès qu'il y a division du travail, il y a toujours des rapports de domination et de propriété privée. Et Engels, en 1884, il va ajouter, et j'ajoute, et il le dit, bon, il, a, il a cette honnêteté de dire, et, et j'ajoute, c'est la toute première forme, euh, forme de lutte de classe. Le problème, c'est que si on dit que les rapports entre les sexes au sein de la famille euh, sont la toute première forme de lutte de classe, la conséquence politique, mais logique, et qui est parfaitement normale, du côté du mouvement féministe, ça va être de dire « attendez, si on est une classe sociale, autrement dit une classe de sexe, dans ce cas, nous devons revendiquer l'autonomie politique de notre mouvement. Autrement dit, nous ne pouvons pas euh, lutter en féministe au sein des organisations brillantes. Et, et c'est pour ça que ce n'est pas que des questions théoriques, c'est que c'est des questions aussi qui vont s'inviter se, se, se, dans les questions de stratégie politique de, des luttes pour l'émancipation. Voilà, si les femmes ne peuvent s'émanciper, que de manière, que dans des organes autonomes, euh, et ben euh, voilà, ça, ça, a des conséquences. On ne dire on peut pas lutter ensemble au sein des mêmes organisations. Or ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que le concept que donne Marx de classe sociale, de, de, de, de, de ce qui est à l'origine de, de la formation des classes sociales, ce n'est pas exactement ce que va dire, euh, ce que va dire euh, Engels. Et, euh, et, et, et le et le donc bon, déjà, il y a l'idée que les communistes et les socialistes auraient un peu euh, à la ramasse pour ce qui concerne la question des femmes je crois que le 19e siècle l'histoire communiste à mon avis prouve le, le contraire je reviendrai sur la question des bolcheviques, mais on a vu comment des gens comme Fourier enfin les courants comme les Fourieristes et les saint-simoniens étaient pionniers mais ont été dans l'histoire ouvrière française bloqués par, en partie par les prodoniens, voilà, qui ont énormément ralenti les connexions entre le milieu ouvrier et le, le milieu de et le, le, la question de l'émancipation des femmes. Ils ont, par exemple, un, un exemple au sein de la première internationale, les Pourdonniers ont tout fait pour lutter contre le, le, la question du travail des femmes, à hein, laquelle était évidemment favorable à Engels et, et Marx et, et d'autres partenaires qui étaient de leur côté. Bon, il y, y, y a ça d'une part. Mais d'autre part, il y a aussi que cette stratégie autonomiste euh, du mouvement d'émancipation des femmes, ce n'est pas celle que vont choisir, par exemple, les femmes bolcheviques. Les femmes bolcheviques, elles sont forcément beaucoup plus connectées au milieu, au, au, au réseau communiste, etc. Euh, il y a aussi une longue histoire des femmes révolutionnaires au sein de l'histoire russe qui vient de la fin du 19e siècle, donc plutôt, c'est vrai, des milieux de, de la noblesse. Et, et elles, en fait, les Russes, grosso modo, elles vont avoir le même cas de figure que nous, c'est-à-dire mouvement autonomiste, union euh, euh, autonomiste euh, euh, des femmes. Et euh, dans cette union autonomiste, il y a les féministes autonomistes farouches, enfin voilà, on veut notre autonomie par rapport aux organisations ouvrières, il va y avoir les libéraux qui vont vouloir rejoindre les libéraux et le gouvernement libéral, et il va y avoir les bolcheviques qui, elles, vont convaincre les ouvrières de rejoindre les rangs communistes. Mais elles vont s'en donner les moyens. Elles vont produire un journal spécialement dédié aux ouvrières, elles vont essayer de les rassembler, de les organiser. Le, les, le syndicat des métallurgistes s'intéresse aussi à la question des femmes ouvrières parce qu'elles prennent de plus en plus de place dans le monde du travail, notamment dans le secteur du textile. Mais surtout, ce que, ce que, moi, ce qui me fascine dans l'exemple des bolcheviques, c'est qu'elles sont la preuve vivante qu'elles ont, qu'on peut être dans les, dans les rangs communistes et obtenir des victoires considérables pour les femmes. Parce que je veux dire, ce qu'elles ont obtenu, euh, les, les femmes bolcheviques, dans les rangs communistes, avec euh, le droit à l'avortement, la dépénalisation de l'homosexualité, le divorce par consentement mutuel, un ministère de la maternité, de la protection de la maternité, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale, mais c'est des trucs dont on rêve depuis des années, nous, chez nous. Euh, je veux dire, on, nous, on a obtenu des droits politiques. On a obtenu le droit à l'avortement en 1975. On a obtenu le passage de, de la puissance paternelle à l'autorité parentale. Mais du point de vue de l'égalité sociale, professionnelle, de l'égalité salariale, de, de la question des crèches, par exemple, c'est une question fondamentale, la question des crèches pour émanciper euh, euh, les femmes de l'esclavage ménager, comme disait euh, Lénine. Eh bien, tout ça, ça, ça reste des questions qui sont très, très fortement d'actualité. Voilà, Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie féministe qui a un projet d'émancipation sociale De gauche, c'est ça que je veux dire. Et, et, et comment on organise cette Et, et, et là-dessus, la lecture qu'on a faite Engels, c'est elle qui a été déterminante. Ce n'est pas du tout la lecture qu'on a faite Marx. Mais il est probable qu'à l'époque où Engels écrivait ça, il n'a peut-être pas pris toute la mesure de la portée des propos et, et de la thèse qu'il qu proposait. Euh, merci beaucoup. Peut-être, il y, y a une question qui est proposée dans le. Dans la, sur Internet, euh, qui évoque la question des nouvelles traductions. Alors peut-être qu'on peut la poser à, à Pierre-Henri Lagdamont ou à n'importe laquelle des trois, parce que euh, ce qui est indiqué, est, je, je pour citer précisément, on dit, il y a de nouvelles traductions des ouvrages, il semble qu'il y a quelques, quelques traductions passées qui se révèlent contestées ou contestables. Alors peut-être que Pierre-Henri Lagdamont ou, Pierre ou Florent Gully peuvent en, en, en dire un mot s'ils le souhaitent. Ou peut-être peut que vous pouvez évoquer, vous, Pierre-Henri, l'âge le, le, typiquement sur ring, c'est un, une ré, réimpression des traductions anciennes ou est-ce que qu'il y a une traduction nouvelle ou est-ce que vous avez été sensible à ces questions Alors, pour répondre de façon un peu globale, je pense que peut-être Florent Gulli pourra compléter. Donc, euh, il y a toujours effectivement des questions sur ces rééditions, savoir donc si les questions de traduction sont toujours très importantes. On sait qu'il y a des débats au sein justement des... Les traducteurs sur différents concepts voilà, qui, venant du coup, de l'Allemagne et notamment de l'égalianisme, sont des fois difficiles à traduire en français. Donc, ça a toujours ces, ces difficultés-là qui se posent. Après, donc, en ce qui se concerne plus précisément donc, socialisme utopique et socialisme scientifique, c'est un texte qui, en fait, qui est paru d'une certaine façon pour la première fois en français, vu que le texte était destiné à un lectorat francophone. Et donc le texte original, c'est d'abord ce texte qui était paru en 1880. Mais donc, effectivement, il y a toujours des questions un peu difficiles de traduction parce que ce texte ensuite a été de nouveau, d'une certaine façon, traduit en allemand pour du fait de son succès en France. Et donc, il y a une autre version qui est parue quelques années plus tard en allemand. Et surtout, donc, à partir de cette traduction allemande, euh, toutes les autres traductions dans les autres langues européennes ont été faites à partir de cette édition allemande. Donc, il y a effectivement toujours différentes éditions et traductions dont il faut tenir compte. Après, donc, il y a, effectivement, vous parliez tout à l'heure de, des travaux de la, de la GEM. Donc, la grande édition Marx Engels, donc qui effectivement est en train de poursuivre donc le, les rééditions donc de façon scientifique donc des œuvres de Marx et d'Engels, donc qui se poursuivent donc au fil des, des années et qui s'appuie du coup sur les travaux donc de, de la Méga 2, donc en Allemagne c'est-à-dire la Marx engels Engels Gesamtausgabe, c'est-à-dire les vraiment les travaux les éditions scientifiques à partir donc des archives de Marx Engels et donc de certaine façon en fonction des éditions que vous allez acheter, forcément, vous n'aurez pas exactement la même, tradition, la, tra, la même traduction. pardon. Mais par contre, il y a normalement aujourd'hui possibilité d'accéder à des traductions qui sont scientifiquement établies, qui donc, peuvent donc être consultables et donc assez, assez sûres. Euh, merci pour ces éléments. Je ne sais pas si Florian Gulli veut intervenir. Euh, par rapport à ça, pas, pas, pas plus que ça. Peut-être vous signaler quand même euh, non, ben c'est bien. Alors, parfait. Est-ce qu'il euh, nous reste quelques minutes euh, Donc, euh, qu'est-ce que je vois On me on dit… Euh, la, ben voilà non, non, Il y a un point d'approbation par rapport aux propos de Salia Boucédra. Euh, la lutte pour l'émancipation ne peut se faire que la, par la lutte commune entre les, les hommes et les femmes, ce qui semble être un point d'approbation par rapport donc à ce qui a été dit tout à l'heure. Euh, non, mais écoutez, euh, on a cinq minutes devant nous. Peut-être que je vous laisse euh, carte blanche s'il y a une question que vous ne vous ai pas posée, mais que vous auriez aimé euh, que je vous pose. Et donc, auquel cas, ce ne sera pas ma question, mais ce sera votre réponse. Je vous laisse euh, donc un dernier tour, si vous le souhaitez. Donc, Florian Gulli, Salia Boussedra et puis Henri Dachdam. Non, bah moi, de mon côté, si, peut-être puisqu'il était question de traduction, juste, euh, ce n'est pas tellement sur la traduction, sur le fait qu'on on a reçu des livres euh, d'Engels qui sont des livres, entre guillemets, comme par exemple « Dialectique de la nature », qui sont en fait des, des espèces de compositions après coup, euh, Et ce serait intéressant peut-être d'avoir de, voilà, de, de, des éditions davantage euh, qui historicisent un peu plus… Euh, ces ouvrages qui, qui n'en sont pas. Et du coup, ça peut, ça peut peut-être fausser un peu la lecture qu'on peut, qu on peut avoir de, de, de, de tous ces textes. Voilà. Mais sinon, ça, ça mis de côté, euh, je, je laisserai la parole aux autres. Talia, Pierre-Henri, Lachdamon. Un, un regret, il est temps. Après, il sera trop tard. Euh... Juste pour terminer, alors vraiment juste un, un dernier mot, peut-être pour terminer sur cette présence donc sur Engels, donc vraiment juste insister sur cette complémentarité donc entre Marx et Engels, donc il est vraiment difficile d'opposer l'un à l'autre ou de même de, de, de distinguer une, une certaine originalité de l'un par rapport à l'autre, mais tout en pointant quand même du doigt le fait qu'il y a une certaine répartition quand même des tâches intellectuelles qui a pu s'établir entre ces entre Marx et Engels, donc Marx étant euh, ayant été particulièrement pris par euh, la rédaction donc, du Capital en tout cas dans, dans une certaine partie de, de sa vie mais pour autant euh, donc, les échanges et notamment on voit des nombreux tomes de correspondance entre ces, ces deux, euh, donc, ces deux euh, amis donc, une amitié à la fois donc, très profonde et à la fois intellectuelle mais aussi donc, euh, dans la sphère plus privée du fait du soutien euh, financier moral etc. Euh, qu'a qu pu donner Engels à, à Marx donc euh, insister sur le fait vraiment, que c'est une complémentarité. Enfin, il y a différentes tentatives, enfin, différentes euh, volontés, on va dire théoriques, d'essayer de distinguer euh, l'un et l'autre, et de pour décrédibiliser plutôt Engels, et essayer donc toujours de faire ressortir un, un Marx qui serait un peu indemne de tout reproche et qui euh, tout euh, tout ce qui euh, serait regrettable dans le marxisme serait en fait le fait d'Engels. Et je pense que ça c'est une, une interprétation qui est euh, qui est dommageable. Et au contraire, il faut insister sur euh, l'apport considérable d'Engels dans l'édification du marxisme et, euh, et surtout éviter donc, voilà, de, de distinguer euh, ces deux hommes. Voilà, si je pouvais donner une conclusion euh, générale à, à nos échanges. Je crois que c'est fait. Euh, donc, il euh, ben, 18h57, ça va. Nous avons donc… Euh... Je... Non, Salia, vous voulez dire quelque chose peut-être Non, je, je voulais simplement dire que ne, ne, ne pas dire que les femmes, enfin dire que les femmes ne sont pas une classe sociale, c'est… C'est pas du tout s'empêcher de penser les rapports de domination entre les sexes, c'est simplement mieux comprendre leur situation, en fait, euh, mieux pouvoir euh, l'analyser, puisque dans l'analyse, euh, euh, disons, qui est proposée dans l'idéologie allemande, elles, euh, elles sont enrôlées dans le, la propriété privée familiale qui forme une espèce de communauté. Si on n'arrive on pas à comprendre ce qu'elles vivent concrètement dans le cadre de, de cette propriété privée familiale, eh ben on, on, on sera aussi peut-être plus en difficulté pour les mobiliser euh, sur le plan euh, politique. Donc, ce n'est pas un refus de principe ou une discussion de, de simples concept, c'est aussi parce que c'est connecté euh, à la lutte politique et à et, et comment euh, augmenter la, le niveau de, de, de, de victoire euh, et d'émancipation euh, pour ce qui concerne là, pour le coup, l'égalité entre, en, entre les sexes, voilà. Bien, merci à toutes et à tous pour ce débat à l'occasion du bicentenaire d'Engels. On ne peut donc que vous recommander, j'espère que ça vous aura convaincu, en tout cas de vous plonger dans la lecture de divers ouvrages d'Engels, euh, en particulier donc ceux qui ont été édités ou réédités, euh, au temps des Cerises et aux éditions sociales avec de nouvelles préfaces. Même s'il faut quand même saluer ici tout le travail qui a été mené par les grands germanistes euh, à, autour des éditions sociales, euh, y compris dans le XXe siècle, qui ont fait un travail important pour euh, permettre la connaissance euh, d'Engels, euh, même si évidemment chaque génération, chaque époque apporte toujours un regard neuf. Euh, avec des questions nouvelles, parce qu'il n'y a jamais de traduction définitive, il y a toujours aussi traduction par rapport à des questions qu'on pose, mais je, donc de ce point de vue-là, euh, je pense qu'il faut continuer malgré tout de, de garder notre, notre. Notre sympathie et même notre admiration, à certains égards, pour gens comme Gilles Barbadia ou d'autres, qui ont passé tant d'années à essayer de faire connaître ces textes de Marx et Engels à travers les éditions sociales. Merci à toutes et à tous. Je vous rappelle donc les ouvrages dont il était question ce soir par rapport aux auteurs présents. D'une part, découvrir Engels aux éditions sociales également, donc aux éditions sociales, apparaître. Euh, eh bien, euh, la nouvelle édition avec une production critique, donc de socialisme utopique, socialisme scientifique, apparaître aux éditions sociales. Par ces temps de fête approchante, Et eh bien, je ne saurais également qu trop que vous suggérer de songer à en faire éventuellement l'acquisition ou à en faire des cadeaux. Merci à vous et à mardi, nous serons avec Elsa Triolet, mardi à 18h. Bonne soirée.